Ah... Uh... Psaume chapitre 139 Nous lisons la parole du Seigneur Éternel tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assis et, et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà ô éternel tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé, dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps m'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Amen. Amen. Éternel, tu me sondais, tu me connais. Où fuirais-je loin de toi si je regarde à ce que tu as fait dans ma vie et à comment tu es mort à la croix pour moi pécheur que je t'aime tu m'as livré Suis-moi tes pas, Suis -moi tes pas. être rassemblés en ces lieux nous sommes heureux de pouvoir être ce peuple là que tu conduis par ta main puissante merci encore pour tous ces chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce mon roi nous l'avons chanté de tout notre cœur exprimant réellement de la reconnaissance à, à celui qui nous a aimés celui qui a vaincu celui qui a remporté la victoire sous tous les démons bien aimé personne dieu Seigneur, tu es monté dans les hauteurs, mon roi, tu as mené captive la captivité et tu as fait des dons aux hommes. Ah, nous te sommes vraiment reconnaissants. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu fais vraiment, Père Saint-Dieu, parce que ton œuvre est tellement si évidente qu'on peut le voir à l'œil nu. Mais tu es vraiment vivant, éternel. Merci encore pour mes frères, pour mes sœurs aussi, Père, pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci aussi pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi en, en connexion, combien nos cœurs sont touchés, quand on peut entendre des témoignages qui viennent de loin comme de près, bien-aimés personnes au dieu pour bon, ce que toi tu es en train de pouvoir agir dans le cœur de chacun. Seigneur, continue davantage à pouvoir agir, à, à placer encore davantage ce qui est à toi dans dans le cœur de tout un chacun, Seigneur. Merci encore pour le psaume, mon béni, mes Père saint Dieu. Oh, nous sommes identifiés à ce que toi tu fais, précieux Seigneur et sauveur. Tu connais nos pensées avant, même qu'elles soient exprimées, Seigneur. Mais tu es vraiment le Dieu véritable, Père. Merci encore pour tout ce que tu fais encore dans notre marche avec toi, Père. Oh Dieu, donne encore chaque pas que nous faisons parce que nous voulons simplement boiter nos pas dans tes pas, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu es. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père, oh Dieu. Bénis ton peuple partout il peut se trouver encore à temps, en à ce moment, Père, tu puisses en sans Dieu. Et même en ces lieux, Père, qu'il soit aussi béni et fortifié aussi. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de son trône de grâce. Et comme nous pouvons le dire aussi, chaque jour qui passe nous rapproche toujours de sa venue. Nous sommes rassemblés en son nom parce que nous savons que comme la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes y réfugient et se trouvent certainement en sûreté. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, tous qui êtes venus de loin comme de près. Je vois mon frère Daniel là-bas dans le fond. Que le Seigneur te bénisse. C'est le Fred Rivera, c'est lui donc je vois, je pense qu'il là-bas, que le Seigneur nous bénisse richement. Nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour tout un chacun de nous. Amen. Vous savez, euh, les jours passent et ne se ressemblent pas. Et chaque jour qui vient aussi apporte aussi ce lot des problèmes, aussi des situations. Mais euh, nous avons une certitude hein, que nos lendemains sont toujours assurés. Le Seigneur, notre Dieu a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et c'est vrai que des moments peuvent être aussi tristes et douloureux dans une journée, mais nous avons un consolateur. Notre Dieu est vraiment notre consolateur, il console chacun de nous et au moment où on en a besoin, il est toujours présent. Jamais il n'a abandonné ceux qui sont à lui. C'est pour ça que nous le remercions. Que le Seigneur notre Dieu bénisse notre frère José. Oui, il vient de perdre sa maman. Oui, c'est c'est douloureux hein, de pouvoir. C'est pas facile pour pour cela, mais comme vous le voyez, c'est pas facile, mais Dieu console le cœur. Sa maman est partie le vendredi. Et comme vous savez, là, dans la province, elle et, et a déjà été enterrée hier. Nous allons prier pour que. Oui, c'est vrai que c'est douloureux parce que dans le contrée où la maman se trouvait, on ne sait pas conserver les corps depuis longtemps. Pour longtemps, pour un temps, effectivement. C'est pour ça que. C'est douloureux, hein? oui, c'est pour ça que ça s'est passé donc le vendredi et le samedi, donc il y a eu l'enterrement. Nous allons prier pour notre frère, que le Seigneur vraiment puisse le consoler et le fortifier. Tendre Père, précieux sauveur, c'est comme cela que nous avons appris et c'est par ta parole que tu nous as aussi appris. Tu as donné, tu as aussi repris, que ton Saint Nom soit béni. Que ton Saint Nom soit glorifié, toi, le Dieu de ta parole. Et c'est vrai, qui connaît mieux l'homme si ce n'est que toi, mon bien-aimé Père C'est vrai, c'est vrai l'Esprit de l'homme, Père du mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Mais qui connaît l'Esprit de l'homme mieux que l'homme lui-même C'est toi, mon Sauveur béni. Et tu sondes le ras le cœur et tu consoles aussi, Père Tubissant, Dieu. Et tu sais apporter aussi la consolation à celui qui vient de pouvoir aussi être dans la tristesse, mon bien-aimé Père Tubissant, Et comme notre frère encore aujourd'hui, nous implorons ta grâce pour lui. Que tu le soutiennes, que tu le fortifies, que tu le consoles encore. Oh Père Tubissant, nous pensons aussi à tous les membres de la famille qui sont aussi là-bas, en Afrique, Père Saint-Dieu et qui ont pu être là autour de la maman, et qui ont été aussi dans cette situation. Nous implorons la grâce pour que tu puisses aussi le consoler, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, les assister encore davantage, à ses frères aussi, à ses sœurs aussi, là-bas en Afrique, Père Dieu, que tu te souviennes d'eux. Nous implorons ta grâce pour notre frère. Souviens-toi de lui et fortifie-le dans ce moment aussi difficile. Il a vraiment besoin de toi, mon Soba Béni. Tu connais l'amour qu'il a pour toi aussi, la consécration aussi, pour ton œuvre à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu le bénisses, et bénis aussi sa famille tout entière. Merci pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, au nom de jésus Christ. Amen. Il est un secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. C'est pour ça que nous avons recours à lui, et quand nous invoquons son nom, jamais il n'a manqué à l'appel. Le Seigneur, notre Dieu, entend. Nous avons l'impression qu'il n'entend pas, mais ça c'est une impression. Mais la Bible dit de lui que son nom est fidèle. Amen. Si son nom est fidèle, il reste fidèle à sa parole, malgré notre infidélité. Donc s'il a fait donc une promesse dans les Saintes Écritures, ça peut sembler carrément que Dieu ne fait rien. Mais souvenez-vous que Dieu veille sur sa parole. Il accomplit certainement ce qu'il a promis. Nous le remercions de ce qu'il a eu à pouvoir lui-même exprimer cette parole pour réellement nous rassurer dans ce temps dans lequel nous, nous vivons en nous disant que voici donc je suis avec vous et tous les jours jusqu'à la fin de temps. Ce qui veut dire que chaque jour qui passe, même quand nous passons par des moments très difficiles, nous devons être rassurés de ce que le Seigneur, notre Dieu, veille vraiment sur chacun de nos âmes. Et nous devons aussi comprendre une chose qui est très importante, que pour que Dieu veille réellement sur nous, nous, nous devons aussi quand même avoir une position qui permettrait à Dieu qu'il puisse vraiment se soucier de nous, en fait. Cette, cette position, c'est laquelle C'est se ces soucier, en fait, de choses qui concernent Dieu. Et, et, et comme nous, nous savons, nous l'avons entendu effectivement aussi, il a dit que je veille sur ma parole. Et c'est important que nous puissions aussi réaliser que nous ne marchons pas. Nous sommes de ceux-là qui doivent être euh, instruits dans les choses de Dieu et qui, qui est instruit en fait. Hein. Donc nous sommes instruits dans les choses qui concernent Dieu pour que nous puissions marcher vraiment avec assurance dans chaque pas que nous avançons, de manière à ce que nous ne soyons pas dans l'incertitude. Mais que nous soyons certains que ce que je fais, je suis sûr et certain que Dieu, notre Seigneur, est là-dedans. Vous savez, on peut peut-être peut se dire, mais est-ce que Dieu est dans la chose Est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu dans, dans ce, que, ce que je suis en train de faire Mais évidemment, vous pouvez savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Vous savez, le Seigneur, dans la Bible, la Bible, euh, c'est écrit que le Seigneur dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et quand le Seigneur nous, nous instruit, effectivement, c'est pour que nous puissions connaître. Pourquoi est-ce qu'il nous parlerait en fait? Pourquoi est-ce qu'il s'exprimerait à, à, à notre endroit pour pouvoir nous, nous, nous dire effectivement des choses, même qui sont cachées, c'est pour que nous puissions connaître sa volonté. Alors, nous allons lire dans les saintes Écritures. Je voudrais que vous preniez dans 1 Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens au, au chapitre 1. Nous allons lire quelques versets. Nous lirons à partir du verset 1. Paul appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est donc à Corinthe, ce chapitre 1, verset, verset 2, je lis. À l'église de Dieu qui est donc à Corinthe, à ceux qui, sont, qui ont été donc pardon, sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ça soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et aussi le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient donc données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. de repère Père et Précieux Sauveur. nous venons de lire dans ta parole, Père Saint-Dieu, cette écriture qui, aussi, comme ton serviteur, l'apôtre Paul, l'a exprimé. Nous sommes touchés de voir comment il utilise la parole, Père Saint-Dieu, d'une manière telle que nous qui allons la lire, nous puissions comprendre réellement ce que tu attends et ce que tu veux de ton peuple, Père. Nous te remercions vraiment pour ce que tu fais, parce que tu as aussi utilisé des hommes par lesquels tu as eu à pouvoir parler, qui nous ont laissé aussi des écrits pour que réellement nous puissions aussi réaliser et connaître effectivement ta volonté à toi. Sois béni et sois glorifié. Bénis ta parole comme les bénis, Père Saint-Dieu. Nous voulons oh, l'entendre, Père Tubissant, ouvre encore nos oreilles et nos cœurs aussi. Et moi j'ai besoin de toi, Père, pour me soutenir encore davantage. Je t'implore cette grâce, au nom de saint Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire euh, cette écriture, comme nous l'avons donc entendu, <rire> Il la exprime d'une manière telle que nous puissions aussi être certains de ce que Dieu, vraiment au fond de lui-même, veut en réalité pour son peuple. Il dit ici, à l'église de Dieu, qui est donc à Corinth, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc, et c'est parfaitement vrai, comme l'Écriture le fait savoir, la sanctification, c'est-à-dire que nous l'avons lu, je crois, reprises ces jours-ci, c'est le nettoyage complet, en fait, de, de l'instrument que Dieu, lui, a eu à pouvoir avoir désir de pouvoir s'en emparer. Et l'utiliser, en fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la justification, en fait, comme vous le savez, c'est que lorsque le Seigneur euh, t'appelle, comme on dit, et il t'est choisi par l'appel qu'il a eu à pouvoir euh, envoyer, que bon, qu'il a eu à pouvoir exprimer, comme nous l'avons aussi euh, euh, entendu, je crois que cela est bien exprimé dans les Éphésiens au chapitre 4, nous pouvons juste euh, prendre les Écritures. Éphésiens au chapitre 4, il euh, et, et, et dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc adressée. Donc la vocation, donc c'est cet appel en fait que le Seigneur donc a eu à pouvoir réellement adresser. Et comme nous l'avons toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, il faut que chacun puisse avoir aussi eu cette occasion de pouvoir avoir entendu réellement euh, l'appel de Dieu. Alors, lorsque on a entendu l'appel du Seigneur et qu'on a reconnu du, cette fois que c'est le Seigneur qui nous appelle, nous nous sentons donc effectivement aussi concernés par ce qu'il va effectivement aussi euh, prendre donc suite. Ça veut dire que, comme nous pouvons l'entendre, nous l'avons aussi dans les tableaux que nous avons eu à pouvoir dresser derrière aussi une fois. Nous avons donc la justification, effectivement, c'est lorsque le Seigneur t'appelle et t'attire, effectivement... Te, te fait sortir, effectivement, du, du lieu dans lequel tu étais. Donc, dans, dans un milieu dans lequel tu étais, où tu étais donc euh, habitué à, à vivre et à, à marcher, comme comme bon te semble, effectivement, selon l'environnement dans lequel tu étais. Donc, Dieu, lui, euh, il vient pour pouvoir te faire sortir de cet endroit. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec, donc, euh, euh, Abraham, effectivement, lorsque Abraham était donc avec sa famille, dans sa patrie, effectivement, il, il vivait normalement comme ils ont toujours vécu, mais il s'est passé quelque chose, effectivement, c'est le Seigneur qui, maintenant, appelle Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton père et ta patrie, donc va-t'en dans le pays. Donc, il fait sortir, effectivement, la personne dans un milieu où il se trouvait, Pour que cette personne, maintenant, puisse l'appartenir. C'est-à-dire que, Maintenant, il faut qu'il appartienne, effectivement, parce que là, il était, il vivait, effectivement, dans un milieu où c'était un milieu avec des hommes, avec la nature, tout à fait, effectivement, aussi, la nature humaine. Mais maintenant, l'appel est un appel de Dieu, un appel divin. Donc, il appelle cette personne, effectivement, alors il est place dans une autre dimension. Donc, la personne doit être consciente de l'appel, effectivement. C'est pour ça, dans ici, on a dit que, que nous puissions marcher, hein, digne de la vocation qui nous avait donc été adressés effectivement. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la séparation. Donc, les habitudes que nous avons, effectivement, acquises avec nos familles à gauche et à droite, effectivement, quand nous marchons, comment Alors, à ce moment-là, Dieu fait un travail, comme l'Écriture les... le fait, effectivement. Il dit bon. Alors, il doit nettoyer la personne, en fait pour que maintenant, il puisse avoir maintenant, à l'intérieur de cette personne, que la personne maintenant puisse maintenant apprendre comment marcher avec Dieu et surtout aussi que ce qui est à son intérieur, qui était effectivement conforme au monde dans lequel il était, maintenant c'est, ça soit maintenant conforme maintenant à la dimension dans laquelle Dieu le place. C'est ainsi que, on parle maintenant effectivement aussi de l'homme nouveau. Mais là, nous voyons effectivement que c'est à, à ce moment-là que la sanctification commence à se faire. Donc, la sanctification, en fait, effectivement, c'est c'est le nettoyage complet. Quand je dis complet, c'est complet parce que Dieu ne fait pas une chose incomplète. Donc, quand lui, Dieu, il le fait, il va jusque dans le moins détail. C'est-à-dire que il va toucher la racine même. Il déracine la racine, effectivement. Oui, parce qu'avec notre vie, il y a beaucoup de racines, en fait, effectivement. Donc le Seigneur va déraciner la chose. C'est pour ça qu'effectivement, qu'à un certain moment, il y a la nature, en fait, il y a les caractères de la personne commence à changer. Parce que le caractère de la personne est formé, effectivement, eh bien, par l'environnement, par ce qu'elle a vécu, effectivement, par tout ce qui a eu comme effectivement aussi connaissance dans sa marche, effectivement. Ça forme le caractère. Alors maintenant, quand Dieu te prend, lui, alors il commence à pouvoir déraciner, en fait. C'est pour ça que il, il nous parle bien, parce que c'est ce que Dieu veut, en fait. Parce que ici dans Corinthiens, il nous dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, l'église de Dieu. Voilà, on parle bien de l'église de Dieu. Et nous, quand on parle de l'église de Dieu, on doit toujours se souvenir que le Seigneur a eu à pouvoir faire ses déclarations en disant que, sur cette révélation, je bâtirai. Donc, c'est son église et, et c'est lui qui l'a bâti. Et si c'est son église et c'est lui qui l'a bâti, alors il ne va pas utiliser le même matériau que nous quand nous bâtissons quelque chose. Donc, les, les matériaux du Seigneur, ce sont des matériaux tout à fait différents. Et puis si c'est son église à lui, ah ben oui, il faut que ça soit qu de, de qui sont des matériaux qui ne vont durer euh, d'un âge à un âge ou un âge à un autre. Non, ce sont des matériaux qui durent éternellement. C'est important, frère. Oui, c'est vrai. Parce que quand nous construisons, nous, avec euh, les briques, effectivement, ça a une durée de vie. Ah oui, c'est un bâtiment qu'on appelle l'église, effectivement. C'est pour que vous puissiez voir, effectivement. Donc le Seigneur, quand lui, il fait, ce n'est pas la même chose que nous. Et quand lui fait, c'est pas pour que ça dure un petit temps, mais c'est pour l'éternité. Donc, c'est-à-dire que quand il fait un travail, les matériaux qu'il va utiliser dans sa maison, dans son, sa légume, effectivement, ce sont des matériaux qui sont particuliers. Amen. Eh bien, oui. oui. <rire> si Dieu permet, nous allons peut-être le voir. C'est particulier, c'est pour cela que... D'ailleurs. Vous avez remarqué, simplement pour que vous puissiez voir effectivement comment les choses se font. Vous pouvez avoir remarqué, je crois que vous avez lu dans les scènes d'écriture aussi, que lorsque on, on, on, on bâtissait les temples, il y avait quelque chose de particulier. Les temples, donc, de Solomon, hein, et, et, il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé, en fait, dans ce temple en question. Mais regardez bien que les pierres étaient taillées loin. On amenait seulement les pierres qui étaient taillées, on les emboîtait. Et quand on emboîtait effectivement les pierres, c'était vraiment, vraiment tel point que tout s'emboîtait parfaitement très bien. Et, et puis, on disait même que, je pense qu'on n'entendait même pas les, les, les, les, les, les, les, les bruits de, de marteaux pour tailler effectivement. Non, les pierres étaient déjà taillées. Et quand on les a menés, effectivement, on est simplement pour emboîter. Ça, c'est dans les naturels. Donc, et puis nous, on nous dit que nous sommes les temples du Dieu vivant. C'est-à-dire que chaque pièce qui doit être mise, en fait, placée, il doit avoir sa forme. Ah oui, et l'autre qui s'emboîte. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas une, une, une pierre qui pouvait être différente. C'est-à-dire que, que, que quand on boit, ah, ça ne marche pas, effectivement, on doit scier. Non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. La taille a déjà été faite de loin. Et quand on emmène, effectivement, ça doit être emboîté. C'est merveilleux, frère. Et, et, et nous voyons, c'est ce que Dieu fait. Tu ne peux pas entrer dans le corps comme ça. Non. Dieu doit faire le travail. Amen. Il te ramasse, c'est vrai. Amen. Et puis il te taille. Amen. Et puis quand il t'a taillé, maintenant il était place dans le corps. C'est absolument nécessaire, mon frère et ma soeur, que nous puissions arriver à pouvoir réellement comprendre. Elles, elles sont bénéfiques pour nous. Parce que la parole de Dieu que nous avons, elle, elle, elle doit faire un travail. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous la donne. Elle doit faire un travail. Il faut que... Parce que, il dit bien que la Bible nous fait comme ça, il dit, mais... Il dit, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints. Donc, c'est c'est le désir profond de Dieu hein, pour son peuple. Effectivement, c'est qu'il soit. Parce que, je vois pas Dieu. Je quelqu'un pour les laisser être toujours, chaque jour, chaque moment, toujours pareil. Non, Dieu ne fait pas un travail inutile, ou simplement, bon, dit, bon, j'ai fait, puis j'ai... Non, non, non, quand il fait, il sait pourquoi il le fait. Quand il a appelé Abraham, Abraham, il n'a pas appelé Abraham, comme si, bon, il a appelé seulement qu'il dit, bon, je vais un peu tester, voir si ça marche avec lui, bon, ça va, quand il dit, mais si ça marche pas, je les jette. Non, non, quand il a appelé Abraham... Non, non, non, non, non, non, non. Il savait qu'il allait achever Abraham. Donc il allait faire un travail dans la profondeur. C'est vrai. Donc si toi aussi le Seigneur t'a choisi, il faut quand même que tu vois, nous l'avons entendu effectivement, que, que tu vois effectivement aussi que, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Mais si, ça, ça, ça depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, toujours pareil, il y a un souci quand même. Amen. Amen. Amen. Non, frères et sœurs, comme, quand, quand le Seigneur nous parle effectivement dans du, je ne sais pas, mais quand tu, il nous parle effectivement, je ne sais pas si vous avez des oreilles. Vous devez être enflammé de quelque chose, C'est désir profond que ce que Dieu attend de moi, c'est un changement. Je peux pas être la même chose et, et tous les jours. Non, frère, c'est vrai que si quand on était sans connaissance, est, on, peut, on peut comprendre, mais que Dieu te montre effectivement, et que c'est là aussi, comme nous le disons, c'est aussi des signes que vous devez quand même vous éprouver et voir effectivement si vous êtes de Dieu ou pas. De manière à ce qu'on ne puisse pas se toujours avec des, des « moi je suis, moi je suis, moi je suis ». Non, examinez-vous vous-même Savoir si vous êtes dans la foi. Alors, il dit ceci, si il dit bon, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Vous voyez pourquoi nous, le Saint-Esprit continue toujours à pouvoir insister sur, ces, sur le nom et sur même la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas appelés à pouvoir placer notre foi en quelque chose d'autre, si ce n'est qu'en lui. Nous ne sommes pas appelés à pouvoir se référer, surtout dans le domaine de la parole de Dieu. Non, c ça c'est quelque chose de fondamental pour un fils de Dieu. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que, regardez bien, tous ceux que Dieu a appelés et qui sont des fils et des filles de Dieu... Il n'avait pas un autre nom qu'ils élevaient au-dessus de tout nom, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Moi, je ne peux pas comprendre que dans, alors que nous avons un âge qui a changé les, ah ben, enfin, c'est vrai, probablement que ça, ça, ça, ça cest que c'est comme si Dieu, mais Dieu ne peut pas changer sa parole. On le voit dans les scènes écritures que, depuis l'âge des, des fesses, effectivement, jusqu'à l'âge de la Odyssée, il m'a semé cette chandelier d'or. Ça veut dire quoi, effectivement? Mais... Où se souvenez, je pense que nous l'avons eu à pouvoir entendre ici aussi. Quand nous avons pris les chandeliers, nous avons posé ici. Je pense que nous l'avons il y a longtemps de cela. Qu'est-ce que nous avons vu effectivement Que la flamme qui était effectivement dans la première phase. Amen. On n'a pas cherché notre titre. Non, non, non, non. On a pris cette même flamme là, et on l'a amenée ici. Et là, ici, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. ainsi. La même. Jésus qui s'étend le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est comme cela. Oui, c'est vrai, c'est comme cela. Tout à fait. Donc c'est la même flamme qui est passée dans tous les âges. Donc ça veut dire que la même parole, le même zèle, le même amour, la même confiance, la même foi, le même Oui, toujours, tout Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient là au premier, ça s'est passé comme cela. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui est en action dans l'âge de Fès, c'est toujours Dieu en action. À l'âge d'Esmile, tous ces âges-là, effectivement, c'est toujours Dieu en action. C'est vrai que, vous voyez que, quand les hommes commencent à se lasser, oh, ils commencent à voir prendre des formes, effectivement, à pouvoir faire ce qu'on appelle maintenant des, des, des, des, des religions, des ceci, des systèmes et tout ça. Dieu, ces hommes-là, effectivement, ils sont bien dans leur système, mais Dieu s'élève. Ah oui, il part, effectivement, et quand il sort, effectivement, mais il sort avec les siens. Les gens qui, dans leur cœur, vous pouvez remarquer, effectivement, nous l'avons, il a lu tout à l'heure dans le psaume 139. Tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'exista, était tout inscrit. Donc Dieu le savait, qu'effectivement, que c'est lui-ci, c'est lui-ci, c'est lui-ci. Ben c'est sûr et certain qu'il marchera avec ma parole. C'est pour ça que, dans chaque âge, Dieu ne peut pas manquer d'adorateur. Quand tous les hommes se forment effectivement avec des hommes de la religion, il y aura toujours même un Amen. qui devra, c'est vrai frère et soeur, qui devra sortir du lot pour que Dieu accomplisse sa parole. Amen. Le problème, c'est de savoir que c'est celui-là, c'est toi ou quelqu'un d'autre bah, Tu dois te poser la question. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Moi, vous savez, frères et sœurs, vous avez toujours tendance à voir, regardez, c'est là qu'il comment il a fait, est-ce qu'il réagit comme ça à la parole de Dieu. Ton problème, c'est pas son problème? Non. Toi, tu dois pas t'occuper de lui. Toi, occupe-toi de toi, observe-toi dans écritures Parce que, vous savez, frère, pour les saluts, je pourrais utiliser l'expression, mais c'est pas bon, mais il dit, mais sauve qui peut. Oui, mais euh, nous les chantons ici en disant, si tu viens, donne-moi la main. Mais si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Ça veut dire qu'effectivement, que pour ton salut à toi, toi tu dois... Je, je le répète encore, comme quand on monte dans c est, c est à l'avion. C'est nécessaire. cest dire que pour toi d'abord, il faut que tu sois d'abord sûr que tu es sauvé. Alors tu peux maintenant t'occuper des autres. Ah non, mais aussi longtemps que le problème des saluts avec toi, tu as un problème mais non, je dois m'occuper de mon âme d'abord. Pour être sûr et certain que là, je suis vraiment sauvé. Parce que vous savez, frères et sœurs, la certitude que toi tu es sauvé. Regardez d'abord. Vous savez, euh, je crois que nous l'avons lu une fois ici dans les scènes d'écriture. Je crois que c'est dans, dans les livres d'Apocalypse au chapitre 20 ou 21, je pense. Regardez, je crois que c'est cela Regardez. C'est Apocalypse, je suppose. C'est ça. Regardez, C'est 20, juste pour que vous puissiez quand même voir un élément. Il est très important ici, regardez bien. Apocalypse chapitre 20, il nous dit ici, Verset 1, il dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait donc la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit donc les dragons, les serpents anciens, qui est donc le diable, et Satan. » Il les lia pour mille ans. Il les jeta donc dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus nation jusqu'à ce que le mille ans fût donc accompli. Après cela, il faut qu'il soit donc délié pour un peu de temps. Et je vis, voilà, et je vis de trône et à ceux qui s'y assirent fut donc donné le pouvoir de juger, et, et je vis donc les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré. La bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent donc à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Donc pendant mille ans, hein, le, le, le millénium. Et puis il dit Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que le millénium, donc les, pendant les mille ans, fussent passés. Et puis il nous dit ici C'est la première résurrection. Et puis on lui dit, verset 6, Heureux et saints. Ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, remarquez très bien, frères et sœurs. On nous dit que, <rire> heureux et c'est-à-dire que des... ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'aura point d'influence, n'aura point de pouvoir. Vous comprenez le nom C'est ce qui est écrit, hein. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait Parce qu'on parle bien de la seconde mort. Vous la, vous la connaissez d'où? Vous connaissez la seconde mort. C'est quand même extraordinaire. C'est merveilleux. Donc vous connaissez la seconde mort. Et vous savez à quel moment la seconde mort doit avoir lieu? Vous savez? Bon. Alors nous allons lire quelque chose dans les Saintes Écritures, ici. Voilà. Je crois que c'est le chapitre... Euh, chapitre 20, là, nous lisons verset 11. Il dit, puis je vis un grand trône blanc. Après, donc, l'écriture que nous avons lue, hein. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et les ciels s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé effectivement de place pour eux. Et je vis les morts, vous entendez Les grands et les petits qui s'étaient nés devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est les livres de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit donc les morts qui étaient donc en elle. Donc ça veut dire que vous pouvez vous suicider, faire tout ce que vous voulez, vous couper, vous jeter même des poissons, vous faire ma diva. Moi, je ne vais pas avoir encore des souffrances après la mort. Il n'y a pas de problème. Vous savez, même vous brûlez, il n'y a pas de problème. Il n'y a, a pas un endroit où vous pouvez fuir. Sciez, brûlez, faites-moi descendre, Il n'y a pas de problème. On peut vous le faire, mais vous reviendrez. Ah oui, parce que les gens veulent fuir tous ceux qu'ils ont fait contre les autres. Chaque, chaque chose qu'on t'a fait, c'est pour ça que le Seigneur nous a, nous a dit à nous, ne rendez point le mal pour le mal. S'il vous plaît, comprenez cela. Amen. Peu importe si on t'a tout volé, on t'a pris les vêtements, tout ce que tu as, on t'a fait souffrir encore davantage, toi, prie. Amen. Mm -hmm. Parce que les hommes ont tendance à voir penser que la vie n'est que ce que nous voyons. Et oui, mais c'est ça la grossière erreur qu'ils commettent, effectivement. Ah oui, mort de continuons, regardez bien. Il dit, mais verset de... La mère rendit les morts qui étaient en elle. Écoutez, vous suivez Et puis on nous dit, c'est terrible, hein La mort, vous sentez Et les séjours de mort, qu'est-ce qu'ils firent Rendir les morts. Qui... Mais c'est quand même grave. La mort et les séjours de mort doivent rendre les morts. Vous ne pouvez pas échapper, hein, frère. C'est pour ça faites du bien. Amen. Ah oui. Faites du bien. Et C'est vrai, frère. Personne, ne... Tous ceux qui vous font souffrir, ils payeront. Amen. Ça, Entendez cela, frères et sœurs. Si vous, frères, vous, sœurs, vous faites souffrir l'un ou l'autre, vous payerez cela. C'est pour ça que la Bible nous invite, nous, dit, mais aimez-vous ardemment les uns les autres. Ça nous invite des ennuis. Enfin, c'est... Mais c'est la vérité. Non, frère. Mais non, on ne se rend pas compte. Hein. Mais vous ne savez pas ce que c'est que les jugements qui tombent. <rire> que Dieu nous aide. Regardez. Il continue. Il dit... Il dit... La mère rendit les morts qui étaient en elle. La, la mort et les se des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun... Fut jugé selon ce zèle. Donc, chaque homme, s'il vous plaît, chaque homme, chaque homme, même s'il si était roi, il s'est fait prince, j'en sais rien, président, il a tué autant de gens, il dit bon, je veux mourir, brûlez-moi comme ça, je passe pas en jugement, il va revenir. Mais ce sera terrible, mon frère. Parce que ces personnes-là auront la conscience de ce qu'ils ont fait. Parce que vous, vous ne pouvez pas juger un homme qui est ivre quand même. Hein? C'est pour, pour, pour, pour, pour, pour ce que vous puissiez comprendre effectivement l'état de la personne. Vous, vous, vous allez juger quelqu'un qui est ivre, il ne va pas comprendre. Il faut que vous le laissez, qu'il devienne, qu'il en tête de soul, mais qu'il devienne normal. Maintenant, il va commencer à trembler parce qu'il va se rendre compte effectivement de ce qu'il attend. Et c'est exactement cela. Ne pensez pas que les hommes vont arriver là-bas comme si oh nous sommes. Nous sommes nou, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. <rire> Ils vont se rendre compte. Bon, vous vous souvenez quand nous avons lu avec vous ici, euh, je crois que c'était euh, Lazare et, et les riches. Pour vous voir un aperçu. Oui, vous qui prenez les choses à la légère, Lazare et les riches. Frère, vous mourrez comme ça, vous partez de la même manière que vous êtes. Oui, vous vous trouvez. Mais c'est la vérité, frère. Le riche, il était où C'est dans les séjour des morts, non Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Dans le séjour des morts. Mais il n'avait pas oublié qu'il était sur la terre. Hein ah oui Ah oui là il, il a, là, il a commencé à voir clair, il me dit, ah, « Père Abraham, Père Abraham, il y a encore cinq fils, et combien de faire là-bas, chez moi, à la maison. Envoie, envoie, envoie même Lazare, quand il va ressusciter, on va croire. Hein » Mais quand tu étais sur la terre, tu menais vie, joyeuse. C'est comme ça qu'on est, non? Est Amen. Oh, Dieu va pardonner. Faites attention à ce que vous Amen. faites. Ah oui, frère. Amen. Dieu n'est pas bonbon. Hein? Ah oui? Ah non, c'est vrai, frère. C'est important. Parce que vous ne voyez pas le tableau final. C'est pour ça que vous... vous faites... Non, non, non. C'est une grâce quand Dieu nous parle... Et nous produisons dans les choses, effectivement. Alors, saisissons cette occasion. C'est vrai, frère. On ne va pas vous supplier. J'ai toujours dit, on ne va pas vous supplier. Ah, frère, quoi Mais c'est pour vous. Amen. Et bien, si vous, vous, vous voulez que votre âme brûle et brûle en enfer, c'est votre droit. Parce que, que ce qui est anormal, c'est qu'on te donne des conseils. Sœur et frère, non, quelques minutes après, tu le fais exactement ah, mais tu t'es justifié toi-même. Voilà, tu, tu, tu, tu, Je crois que nous l'avons entendu ici. Nous l'avons lu. Je reviens ici. Nous l'avons lu. lu dans les scènes écritures. Et qu'est-ce que nous avons lu dans les scènes d'Écriture Que l'enfer n'a jamais été créé pour que toi, enfant, Vous puissiez aller dans l'enfer. Vous vous l'Écriture. Matthieu 25. L'enfer a été créé pour les diables. C'est la vérité, non alors maintenant, si vous, vous allez en enfer, c'est que c'est vous qui avez forcé le chemin. Vous ne direz pas, ah Seigneur, moi j'étais prédestiné à l'enfer. Non, Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a été prédestiné à l'enfer. Et c'est toi-même. Par ton comportement. Mais c'est vrai, frères et sœurs, vous ne vous rendez pas compte. Mais pas ton comportement, pas, pas ton endurcissement, effectivement. Ah. Et même si nous pouvons quand même voir pour que nous voulons que Dieu est tellement si bon. Le fils même du malin. Dieu n'est-il pas allé vers lui pour lui parler qu'il ne fait pas le mal Si Dieu lui a dit, regarde le mal se couche, mais vraiment il est bon quand même. Il aurait pu quand même laisser bon, il ne vaut rien. Non, non, il n'a l'a même pas. Et même Judas, il a quand même tiré pour qu'il écoute la parole. Frère, Dieu est toujours bon, hein. Il a tiré, Judas là, a dit, mais Judas, Judas voit au moins les écritures, voit au moins l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais Judas a toujours l'argent, l'argent, il faut il aller faut, il faut, il faut vendre. Il faut... Mais c'est ce qui vous tue aussi, vous, non Comment veux-tu que je vienne à l'Assemblée Parce que je dois travailler, je dois travailler. Mais quand vous mourrez, ce sac d'argent que vous venez dans ma d'ailleurs, ce sera pour les impôts. Donc, on peut même le mettre dans votre cercueil. Ça vous fera rien. Vous savez les, les, les Grecs, les anciens Grecs dans, les, dans la mythologie. C'est quand on, on est un peu stupide. C'est quand, quand ils mouraient, quand les gens mouraient, vous savez comment ils faisaient Ils mettaient une pièce d'argent ici. Une pièce d'argent ici. Ils disaient pour payer les passages à la mort de l'autre côté là-bas. Lisez l'histoire. Et les gens y croyaient. Les catholiques ont changé un tout petit peu aussi. Vous devez payer donc, avec. vous êtes dans le purgatoire. Et quand vous payez beaucoup de messes, donc vous payez. Donc on vous fasse des purgatoire à une autre phase. Ça vient toujours de la mythologie, hein, vous voyez. Il n'y a rien là dans l'église. Hein. C'est toujours la mythologie qui vient, effectivement. Bon. Vous comprenez, la mythologie, ce sont des histoires qu'on a racontées. Donc... donc, donc, donc alors, nous revenons dans ce que nous, nous disons ici. Il dit, la mère rendit les morts qui étaient en elle, et, et la mort et les séjours de mort rendirent donc les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon donc ses œuvres. C'est pour ça que vous voyez dans les scènes d'écriture, et quelque part, je pense que c'était dans... dans, dans, dans oui, ça Je pense que c'était dans... Oui, probablement c'était dans... dans, dans, dans, dans Attends, attendez, je crois que c'était dans, dans, ici dans les scènes d'écriture où, où il dit quelque part, évidemment, quand il... Euh, non, non, je là. C'est pour vous montrer quelque chose qui, qui, est, qui est beaucoup plus important. Alors, je pense que c'est là. Oui, euh, c'est Parce que dans l'écriture, il est dit, heureux donc dès à présent ceux qui meurent dans les seigneurs, car leurs œuvres... Ah, vous, vous connaissez, non suis dans la presse. Donc, il dit que leurs œuvres le suivent. Vous voyez, dans, dans notre Dieu, d'abord, regardez, entre parenthèses, je reviens encore ici pour le jugement. Regardez ce qui est bon avec Dieu, notre Seigneur. Il est tellement bon. Parce que, il dit, nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie, à Christ, effectivement, n'est-ce pas? Et puis, il, il dit, nous sommes, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres que personne ne puisse se glorifier. Mais la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage et a été en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Alors vous vous rendez compte que si moi j'accomplis ce que Dieu a préparé pour moi, mais les passages sont quand même libres. Je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs, c'est ça ce que le Seigneur notre Dieu fait pour toi et pour moi. Mais quel remerciement vous avez à son endroit Peut-être parce que vous ne voyez pas tellement très bien ce que Dieu fait pour vous. Parce que vous vous dites, bon, évidemment, c'est vrai que j'ai la vie éternelle. Mais sois sûr d'abord d'avoir reçu cette vie éternelle. Parce que ce n'est pas du pain qu'on distribue comme ça. Hein? Non, s'il vous plaît, c'est très important que vous compreniez cela. La vie éternelle n'est pas du pain. Que vous allez comme ça chez les boulangers et vous prenez. Et puis je dis, j'ai la vie éternelle. Et puis je suis venu, je suis assis. Et puis là, oui, alléluia, le allé Seigneur, je te chante, je te loue, j'ai la vie éternelle. Non, monsieur. D'abord, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Est-ce que tu connais ce Dieu-là Est-ce que tu sais effectivement ce qu'il fait pour toi C'est ça le problème. Parce que si tu le connais, tu dois comprendre effectivement qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait. Et que pourquoi ton cœur s'attache à lui. Vous voyez, je reviens encore ici. Dans les scènes écrites, je pense que c'était dans Marc quelque part, comme ça, que lorsqu'un scribe est venu poser la question au Seigneur, je pense que si je peux trouver encore cela, dans c'est Marc, dans, dans Marc. Je pense que oui, c'est cela, oui. Et c'est cela, oui, cela, oui, c'est cela. Voilà. Marc au chapitre 12, le verset 28. Il y a. Là, on nous fait savoir. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadduceyant, s'approchant et lui demanda, « Quel est le premier de tout le commandement ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » D'abord, tu dois savoir qu'il est unique. Donc, quand on dit qu'il est unique, c'est qu'il n'y en a point d'autre. C'est-à-dire que c'est, il, il, il est unique dans tous les sens qu'on appelle unique. Le seul. Donc, il est le seul. Et dit, il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'escribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. <rire> vous comprenez, non Oui, parce qu'il faut d'abord reconnaître que ce Dieu-là est unique. Vous dites, mais frère, pourquoi tu nous parles de ces... Mais c'est la vérité. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il a dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Est-ce que vous comprenez C'est dans Matthieu chapitre 6. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un ou haïra l'autre. Et vous savez, le deuxième, c'est qui C'est Manon, c'est des d'argent. dans tout ce que. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous sommes, tous les hommes, tous les hommes, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas dire, dire que ce n'est pas vrai. Merci. Tout le monde, tous les autres. Pourquoi vous avez des situations de... Mais toujours l'argent. J'ai déjà l'argent. On, on a mis les gens c'est ces conditions-là. Pour que l'argent, alors, c'est quand même la passion des gens. C'est l'amour des gens. Oui. <rire> Aujourd'hui, tout homme, voisin, voisine, ami, tout ça, tout ce qu'on fait. <rire> Mais vous voyez que notre Seigneur, il faut que vous compreniez quand même, hein, notre Seigneur, quand il était sur la terre, il a prouvé lui-même qu'effectivement, qu'il n'a peut pas te avoir de maître. Quand Satan lui dit, adore-moi, je donnerai ceci, ceci, ceci, cela. Il dit, non, non, non, non, non. de qui tu adoras le Seigneur Amen. celle tu les serviras de ton cœur, effectivement. Oui, et on a vu que pendant toute sa vie, pendant tout son séjour, il ne s'est tracassé pas pour l'argent. Oui, oui, c'est vrai, vous n'avez jamais remarqué, hein? le Seigneur ne s'est jamais tracassé pour l'argent. Jamais. Et il n'a jamais été amoureux de l'argent. Il n'a jamais été avare non plus. Mais c'est nous, oui. Hein? qui sommes amoureux de l'argent, qui sommes avares, effectivement, ainsi de suite. Et pourtant, il nous dit à nous, comme lui, il a dit, ne vous inquiétez. Donc l'argent ne doit pas être notre préoccupation, parce que c'est, si nous l'aimons, que nous avons donc des choses. J'espère que vous, vous comprenez. En fait, frères et sœurs, c'est pour ça que la Bible nous dit, effectivement, si quelqu'un a l'amour de l'argent, ça conduit toujours à la perdition. Et c'est ce que la Bible aussi nous interdit. Nous. On a dit, à a mis de l'argent. Vous voyez, dans des foyers, dans des couples, partout où vous êtes, il ne faut pas mentir, problème d'argent. Mais Dieu veut que nous, en tant que croyants, ah oui puissions pas être amoureux de l'argent parce que c'est un esprit qui saisit les gens. Il a un job, mais il ne s'est pas satisfaisant. Il faut un deuxième, il faut un troisième, il faut un quatrième, il faut un cinquième, il faut tout ça pourquoi il faut que je gagne. Mais tu gagnes quand même déjà, tu payes ce que tu as payé. Il a eu un sage du nom de Salomon. Il a dit, Seigneur mon Dieu. Ne me prive pas de peur que je te maudisse. Mais ne me donne pas trop non plus. Vous comprenez ça, non Bien sûr. Mais nous, on ne peut pas dire ça. Hein. Seigneur donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne. Mais il va donner. Et là, vous savez ce qui va se passer ici Donne, donne, donne, donne, donne. Puisque tu en as, tu n'auras plus le désir de t'asseoir ici. Sur les chairs sur lesquelles tu t'assieds maintenant, tu sens que Dieu est bon là-dedans. Demain, tu vas te sentir, mais on a mis seulement des couvertures quand même. Il faut un petit fauteuil moelleux pour moi. Est-ce que je peux me permettre d'avoir du moelleux Oui. Donc, Bref, c'est beau que nous comprenions. C'est absolument nécessaire. C'est quelque chose qui est très... Il faut faire très attention. Ça commence petit, on devient avare, avare c'est-à-dire qu'on ne peut même pas donner un 5 euros à son frère quand on ne doit pas... Et puis toujours que les... Nos frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que tu dois quand même faire tous tes efforts pour que toi tu donnes aux frères. Ah oui, vous me regardez comme ça, je ne sais pas, je ne vais pas, pas fournir là-dedans. Vous me regardez comme ça, mais c'est la Bible qui les dit quand, quand ils sur la, la, la parole de Dieu de, de tout leur cœur, évidemment aussi le jour de Pentecôte. Vous avez vu quelqu'un qui dit, bon, j'attends maintenant que les frères et sœurs frères qui, qui viennent m'apporter... Non, les... non, non, non, non, non, non, non. Moi, je me bats pour lui donner. Mais lui aussi, il se bat aussi pour me donner. C'est cette attitude-là qu'on doit On ne doit toujours pas attendre qu'on vienne me donner. Moi aussi, je dois quand même donner. Parce que donner, c'est une bénédiction. Oh, voyez-vous, moi, je n'ai pas beaucoup à donner. Et ceux qui ont beaucoup peuvent venir donner, effectivement. Vous savez, dans les scènes écritures le Seigneur Jésus était assis là, il voyait pour les gens qui mettaient dans le tronc. C'est écrit. Alors, les saints du Seigneur venaient, ils mettaient leurs superflus, beaucoup d'argent qu'ils mettaient dans la caisse. Est-ce que vous suivez hein, ça Ils mettaient leurs superflus. Et puis, on voit une veuve qui vient là, vraiment. Et, et le Maître, il est bon, notre Seigneur. Et, et n'avait que ça. De tout son cœur, elle a mis dans le tronc. Vous connaissez, non Amen. Et le Seigneur regardait. Et puis, il dit à ses disciples, il dit, de tous les hommes qui ont mis leur dans le tronc là, c'est cette femme-là. Elle a mis de tout ce qu'elle avait pour vivre. Je crois que c'est dans les Écritures, hein. Vous pouvez le voir. De tout ce qu'elle avait, tous les autres là, ils ont mis sur peu voulu, effectivement, non, même s'ils ont mis beaucoup. Mais celle-là, c'est celle qui a mis et qui a, dit, a pris en considération. Vous ne pouvez pas, même si je n'ai pas, non, que je n'ai pas, je dois quand même, si j'ai un peu de semoule à la main, je donne un exemple, un peu de faillite, je ne peux pas quand même dire, je pense à frère, frère Jonas, il n'a pas, je, même si c'est un petit peu, je dis quand même, je fais, je lui donne, je dis, c'est un exemple que je donne, parce que nous sommes devenus toujours, qu'on attend qu'on ça, on veut quand même nous donner, on doit nous donner de non, frère, la personne qui donne, lui, il est béni, moi, il n'y a pas de problème, hein, ah oui, moi, je n'ai pas de problème. Mais toi qui reçois, pose-toi quand même la question. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors je me bats plus. Seigneur, aide-moi que je puisse aussi. C'est important pour cela aussi. C'est ce que nous devons... C'est-à-dire que... Et surtout, il faut, il faut arrêter de vous battre à la maison. mais Le mariage est plus important que l'argent. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Hum. Parce que si vous fondez votre mariage sur votre argent, alors mariez-vous avec l'argent. C'est simple, tu vois à la commune, mon nous, nous mari c'est l'argent. Mais madame, vous, non, non, je suis venu avec les paquets d'argent, de chez moi. Et c'est là que je me marie avec l'argent. Mais, mais oui, parce que vous dites au frère, mais c'est quand même un problème. Mais oui, mais parce qu'à la maison, c'est ça le problème. Toi, tu n'as pas donné, qu'est-ce que je n'ai pas donné, je suis là pour toi. Tu contribues à ah oui, mais je suis là. Tu m'as épousé parce que tu m'as dit, tu m'as aimé. Tu n'as pas dit j'aime ton argent ou je veux ton argent. Mais non, c'est moi qui tu aimes. Eh bien, je suis là. Mais c'est vrai. Et alors comment nous allons manger Mais Céline a dit quoi Frère et sœurs c'est le problème dans des foyers. Il faut que vous compreniez que vous que vous, êtes, vous, êtes des fils, vous êtes des fils de Dieu. Il ne faut pas être comme les mondains. Le mondains, ils ne sont que là-dedans. C'est vrai. Il faut qu'on soit détaché, nous. On doit rentrer chez nous, frère. Ne partons pas, pas l'habitude de ce monde. Non, ça doit laisser ici, rester là. Bien sûr. J'ai toujours dit, l'argent, ce n'est que du papier sur lequel on a écrit un chiffre. Mais, mais c'est la vérité. Vous, vous, vous qui êtes ici, vous savez peut-être que vous êtes la nouvelle génération. Mais nous les vieux ici. On a connu des francs belges. C'est-à-dire, on, bon, on avait un billet de 10 000, 10 000 francs belges, mais quand quelqu'un l'avait en main, mais il était riche, il ne pouvait même pas te regarder, il passe comme ça, on a dit, 10 000, mais maintenant, viens me montrer ce billet. On ne te regarde même pas. On, on a l'impression que tu as du papier de toilette, parce que ça ne sert à rien. Non, mais c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est l'héros. Mais bientôt... L'héros va passer, on va te passer par bah, Bitcoin. Si c'est Bitcoin, je ne sais pas moi, comment ils s'appellent. Non, c'est parce qu'on pousse les gens là-dedans. Mais alors, finalement, ceci ne va plus être rien. Et c'est quoi que ça, quoi que ça, quoi que ça. Donc vous voyez, le diable tourne tellement l'esprit des gens. Mais vous, frères et sœurs, parce que dans cet âge, nous vivons, dans la, à la fin des temps, l'esprit mauvais est là. On dit mais les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. C'est vrai, regardez très bien tout le problème que nous avons. A mis de l'argent. Oui. Parce que les gens ne peuvent tuer que pour ça. Alors, nous, Dieu veut que nous puissions faire un pas en arrière. Et que nous puissions comprendre, effectivement, que ce qui est nécessaire, ce n'est pas avoir de médecin. Il est l'unique. Donc, je n'aime pas les Seigneurs, mon Dieu, pour l'argent. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne sais pas comment continuer à prier. Non. La prière ne dépend pas de la bénédiction. La prière, c'est l'amour que tu as à l'endroit. Si tu ne me bénis pas, je ne sais pas comment aller à l'Assemblée. Vous vous rendez compte que vous êtes dans un pays civilisé, comme on dit. Les transports en permanence, avec un euro ou deux euros, tu peux prendre les transports. Si vraiment tu aimes Dieu, que tu veux vraiment aller à l'église, tu ne pourras pas manquer deux euros. Vous savez, dans le pays lointains comme l'Afrique et l'Inde, effectivement, nous autres. Oui, moi je connais ça. Pour venir aux réunions, les gens quittent à pied de chez eux. À pied, ils ne se plaignent même pas. Ils viennent là, effectivement. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ils viennent là à pied, mais encore avec beaucoup de zèle. Ils écoutent la parole de Dieu. Vous, vous serez jugés sévèrement, frère. Vrai. Vous avez des trams, vous avez des métros, vous avez même des voitures. Même des frères que des voitures, mais vous prendre un chemin. » Et vous vous plaignez encore, « Ah, je ne peux pas partir à l'église parce que je n'ai pas de seigneur, je n'ai pas de moyens. » Tu n'as pas de moyens, mais tu as des frères qui ont des voitures à gauche et à droite. Si tu veux vraiment, « Frère, frère, frère, frère, vraiment aide-moi, il faut que je sois à l'Assemblée aujourd'hui. » Si tu, si vous, tu veux vraiment venir à l'Assemblée, tu viendrais. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de Vous n'avez plus l'amour de Dieu et l'amour du monde la complaisance, évidemment, est entrée, effectivement, vous recherchez toujours, quoi, l'argent. Mais vous mourrez un jour. Cet argent que vous vous amassez, et, et d'ailleurs, vous ne le donnez même pas pour l'œuvre de Dieu. Quand vous mourrez, je donne un exemple, hein. quand vous mourrez, c'est pour la charité des catholiques qui ça part, parce que les, les, les impôts vous prennent. Ah ben oui, ça, ça vous savez. C'est sûr et certain. Alors, je préfère servir les seigneurs avec tout ce que je pendant le, les temps de mon pèlerinage. Et ça vous blesse, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que de l'autre côté, nous ne partirons pas avec tout ce que nous avons. Alors, ah nous retournons donc dans, dans cela, effectivement. Alors, nous lisons, nous avons lu, effectivement, que... Ah, je n'ai pas terminé cela. Nous étions donc au verset 14. Verset, verset 13 20, 20, 20 verset 13 puis nous retournons dans ce que nous avons lu Il dit, mais la mère rendit donc euh, les morts qui étaient donc en elle la mort et les séjours de mort c'est l'apocalypse hein? rendir donc le mort qui était donc en eux et chacun fut donc jugé selon donc ses œuvres. voilà pourquoi mon frère et ma soeur nous avons un privilège extraordinaire devant notre Dieu ce que toutes les choses mauvaises que nous avons faites, quand nous nous répandons. Nous avons la grâce d'avoir la répandance. Ah oui, la grâce d'avoir la répandance. Quand tu te repentes demande pardon, il est effacé. Mais un païen qui est dans le monde, il continue toujours dans son paganisme. Donc ça dit que quand il mourra, toutes ces saletés-là vont le suivre. Mais toi, la grâce que Dieu t'a accordée... Même si tu en as fait des milliers des centaines effectivement. Oui, même si tu as voté 150 fois. Je le répète bien. Ah oui, dans l'ignorance. Quand tu reconnais le mal que tu avais fait effectivement parce que les gens ne doivent pas vous suivre avec euh, oui, je la connaissais quand elle était ceci, comment elle était passoire de tout le monde effectivement. Mais non, ça c'est le passé. Vous ne devez plus vivre avec ça. Non, quand Dieu t'a pardonné, il ne voit pas. Si lui le monsieur il voit ça, c'est son problème. Mais toi, tu peux pas avoir la culpabilité. Non, Dieu t'a pas Tu l'as fait dans l'ignorance, effectivement, dans le monde où tu étais. Mais maintenant que tu as cru au Seigneur, c'est terminé. Donc, quand il a pardonné, il a effacé. Donc, il ne voit plus que c'était 150 bébés qui ont été moussés. Non, il ne voit plus cela. C'est pourquoi je répète encore, dis-moi ton livre de passé. Vous vous souvenez Et Je sais que les gens ne croient pas cela. Ils disent, ah, je n'ai jamais été contraire. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des erreurs que nous commettons, parce que nous ne nous nous, nous lisons pas bien les Saintes Écritures, et que nous ne connaissons pas bien les Seigneurs. Si maintenant, je donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre, eh bien, toi tu as eu à pouvoir, je donne un exemple, à voter 150 fois. Maintenant, tu es venu au Seigneur, tu as confessé tous les péchés au Seigneur, le Seigneur t'a rendu plus blanc, ah ben oui, mais j'ai regardé bien, parce que vous pouvez vous dire, « Oui, mais frère, tu nous dis des choses. Est-ce que le Seigneur nous a fait comme ça ?» Regardez bien, dans les livres d'Esaïe. Esaïe. Esaïe, Esaïe au, au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Euh, chapitre 1, chapitre 10. Oh, ah, pardon. Oh, je pense que c'est cela, oui. Merci. Esaïe, chapitre 1. Voilà. Mmh. Esaïe, chapitre 1. Vous gardez la main sur l'Apocalypse. Esaïe, Esaïe, chapitre 1. Et le verset 18. Vous y êtes C'est -ce le Seigneur qui parle. Hein? Il dit, venez et plaidons ensemble. Plaidons, dit l'Éternel. Vous y êtes Alors, il dit quoi Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront Est-ce que vous comprenez Donc même s'ils sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme... Alors s'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. C'est le Seigneur qui pardonne. Le pardon se trouve auprès de toi. Enfin, quand te craigne. Donc c'est pour ça que nous avons cette grâce de pouvoir nous approcher de Dieu et implorer la grâce du Seigneur en demandant pardon pour toutes nos offenses. Et le Seigneur les fait. Je que quelque part, même dans les Saintes Écritures, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances. Donc, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Que le Seigneur, j'ai pleuré de tout mon cœur, j'ai missé, et le Seigneur a ôté la peine de mon péché. Et puis toi, tu viens me demander la main. Et tu me mets en jugement pour que tu te fasses la liste. La liste de ordonnances a été déjà faite. Donc, tout ce que le Seigneur avait déjà tout nettoyé et, et m'a sanctifié, que je me reçus encore pour aller te faire de ce qui s'est passé depuis que j'étais dans le berceau, depuis que j'ai grandi, tous ceux qui étaient là -bas. Alors, je vais dire que, Seigneur, ça ne sert à rien d'être un, un chrétien. Oui, mais vous vous, vous, vous, vous, mais vous insultez Dieu. Parce que je veux que vous puissiez comprendre une chose. Parce que vous, le frère qui est frère, ce pas correct, c'est pas correct parce qu'il est prophète. vous justifiez cela par les saints inquiétudes. Je vais vous poser la question. Mais mais Dieu vous a pardonné de toute cette ligne-là. Vous savez, c'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. Je ne sais pas, mais je veux pas dire cette, cette expression, mais c'est quand même manque manque respect à l'endroit de Dieu. Tu fais comprendre à Dieu que. Non, c'est que, en fait, mon passé à moi, il n'est pas passé. Or, la Bible nous dit quoi Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Toutes choses tout sont devenues. Rien que par cette écriture-là, tu peux quand même comprendre que les choses anciennes sont passées. Et si elles sont passées, qu'est-ce que moi je vais te dire Si tu veux m'épouser, et tu m'épouses comme je suis. Amen, amen. Oui Est-ce que tu as demandé à la, à, au Seigneur je, je, vais, je vais épouser une soeur Il n'y a pas de problème, puisque je suis une soeur. Amen. Non, mais, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Non, mais, puisque je suis une soeur, puisque tu as vu, tu as prié, et Dieu t'a poussé à venir vers moi. <rire> Tu dis, Seigneur, tu m'as... Je vous ai rendu le témoignage. Vous le connaissez, hein? Vous connaissez, vous connaissez parce que je l'ai reçu souvent de ce frère-là qui avait dit au Seigneur, euh, la sœur avec laquelle je resterai pendant 13 minutes dans l'assemblée, eh bien, ce sera la mienne. Et vous connaissez, non? Il voit la sœur qui entre côte-côte-côte avec, avec un monsieur, et puis il chasse et puis il était le frère sort. Le frère il regarde le minute, 13 minutes. Et il approche la soeur, sans penser que monsieur était peut-être pas problème. Il dit, moi, j'avais demandé au Seigneur, voici ici, soeur, elle va dire, la soeur lui pose la question, mais tu n'as pas vu que j'étais entré ici avec quelqu'un. Il dit, ça c'est pas mon problème. Mon problème, j'ai vu 13 minutes. D'ailleurs, il n'y a plus personne jusque-là. Donc toi et moi. Alors la soeur lui dit, euh, bon. C'est vrai que je ne suis pas marié, mais je suis aveugle. Il dit, aveugle ou pas aveugle, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai cherché une femme. Et Dieu m'a donné cette femme. Alors, ton livre à toi, tu le gardes. Moi, je prends ce que Dieu m'a donné. Vous voyez Et qu'est-ce qui s'est passé Vous savez, non Dieu bénit et les yeux s'ouvrent en fait. C'est simplement de pouvoir demeurer... Dans les saintes écritures. Vraiment, parce que si nous sortons des saintes écritures, ben on a ce qu'on appelle des dogmes qui lient, qui lient. Dans le mariage et divorce, il y a tellement de liens qu'on a liés, des frères et des soeurs. Oh oui, les gens ont fait des religions, c'est simplement une expression quand même qui a été faite, c'est devenu une religion. Mais qu'est-ce qui dit donc la Bible C'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet Nous revenons à ce que nous lisons tout à l'heure. Donc, euh, euh, pour sa vie de 20, 20, je termine par là. Euh, non, je termine la partie. Il dit, la mort, et les séjours de mort euh, furent donc jetés dans les temps de feu. C'est, écoutez, ah oui, voilà. Verset 14, il dit, la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps, donc... Euh, « De feu. Et quiconque ne fut pas trop. fait écrire dans le livre de vie, fut donc jeté dans les temps de feu. » Donc vous voyez, alors c'est pour ça que je disais que, euh, vous comprenez cela, vous m'avez dit oui, c'est vrai que vous comprenez effectivement que l'assurance que vraiment je suis sauvé, et que je peux être vraiment tranquille là, comme nous l'avons entendu, c'est d'avoir part à la première résurrection. Vous avez compris la différence entre la première et la dernière résurrection, vous connaissez ça, non Donc, la première résurrection. Vous avez compris la différence Alors, qui sont ceux qui ont part à la première résurrection Donc, Vous comprenez, donc, euh, ce sont ceux-là quand on, on, on, est, on a pas à la première résurrection, la seconde mort. On n'a point de pouvoir. Pour vous, parce que à la part du jugement, vous n'y passerez pas. Donc, déjà là, c'est pour ça que je disais, sur cette terre, tu peux déjà savoir. Tu peux déjà savoir. Seigneur, est-ce que je suis sur la, la liste? De... Vous voyez, la Bible nous fait part d'une chose qui est merveilleuse aussi, effectivement, que dans la première chapitre 13, on dit... Euh, tous, tous les habitants de la terre adoreront ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de... Bon, je vais vous poser une question. Vous avez entendu, non Dans le livre de vie de l'agneau, il m'a dit « avant la fondation. » Vous vous souvenez, non Gloire à Dieu. Maintenant, regardez une chose, pour que vous puissiez être sûr. Dans le chapitre 20, à partir du verset 11, lisons ensemble puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre les ciels s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé effectivement de place pour eux maintenant écoutez très bien et j'ai vu les morts les grands les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était décrit dans ces livres et la mère rendit les morts qui étaient en elle, et les morts, la mort et les séjours de mort, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et les de mort furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, effectivement. Où avez-vous vu les livres de vie de l'agneau Ici. Parce que c'est les grands trônes blancs, trône de jugement. Est-ce qu'on a cité les livres de vie de l'agneau ici non, parce qu'ils sont dans la première résurrection. Alléluia. Amen. Ah, ben oui, parce que tous ceux dont le nom ont été ainsi à l'île de l'agneau, mais c'est celle-là qui représente les 12 et les 44 000, bien sûr, monsieur. Ils ne pourront pas passer par les jugements parce qu'ils sont là Mais, mais là-bas. C'est que li, il faut lire les scènes Écritures pour vous voir. On a, on a, parce que dans le dans, dans, dans, dans chapitre 13 d'Apocalypse, on cite bien, hein, on a bien parlé de cela, effectivement, aussi. Je pense que c'est cela, oui. C'est euh, cela, voilà. Voilà, euh, voilà c'est cela, oui. Voilà, c'est cela, oui. Voilà, donc au euh, verset, verset 6, 13-6, il dit « Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Elle lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre. Elle lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation et tous habitants de la terre l'adoreront. » Vous entendez cela Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dès, dès, dès la fondation du monde, dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous connaissez ça mais quand on est arrivé dans le chapitre 20, devant le trône, on a parlé seulement des livres de vie. Vous entendez cela Mais ceux qui étaient sur les livres de vie sont devant pour être jugés. Mais on n'a pas cité que ceux qui étaient les livres de vie de l'agneau. Est-ce que vous comprenez Ah oui C'est cela l'assurance que vous devez avoir. C'est dire que sur la terre, vous, Dieu est grand frère. C'est important. Là, parce que là, ce sont ceux qui sont... Pris, parce que c'est Dieu... C'est pour ça qu'il mais vous êtes des dieux. Psaume 83. Vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de faire pour vous, en fait. Parce que, regardez maintenant, ce qui, ce qui veut dire que quand on, on parle dans les livres de l'Apocalypse, en fait, en fait, il m'a dit, mais la première résurrection, c'est l'épouse qui a part à la première résurrection. Donc, l'épouse peut être tranquille. Sur cette terre ici, il peut marcher tranquille en se disant, je suis tranquille donc moi tout est assuré c'est pour ça qu'il il, il, il nous parle effectivement ici dans le livre que nous venons de lire effectivement dans un Corinthien pour que nous puissions comprendre effectivement toutes ces choses. bien que un Corinthiens au chapitre 1 un oui, oui. Corinthien au chapitre 1 il, il, il dit il dit, euh, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur, leur Seigneur est et aussi le nôtre. Et nous le disons tout à l'heure parce que ça peut sembler toujours bizarre, effectivement, qu'on dise cela. Mais il mais, mais, mais, ne peut pas y avoir un autre nom, une autre personne que l'on peut aimer plus que celui-ci. Parce que celui-ci, nous savons ce qu'il a fait. Ce qui se passe avec beaucoup de gens, tout, la plupart de frères et de sœurs, ce qui se passe avec vous ici, c'est quoi Vous dites, ah, nous aimons les Seigneurs. En fait, vous vous vous, vous, vous, vous accrochez simplement à, à pouvoir vous l'a dire, oui, comme toujours bien dit, j'aime le Seigneur. En fait, le problème, c'est que la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. C'est ça que je veux que vous compreniez aussi, si ce n'est par l'Esprit. Dieu te bénisse. <rire> pour que vous aimiez le Seigneur, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, il faut que quelque chose soit enraciné en vous. Amen. Autrement, tout ce que vous dites, que vous faites là, c'est de la répétition de ce que vous entendez. Vous avez entendu effectivement, mais rien ne vient de vous en fait. C'est pour ça qu'il a posé la question à, à Pilate. Tu l'as dit du toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit témoin moi. C'est ça, en fait, la, la question que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est ça, en fait, la question que tu dois te poser. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Pose-toi la question. Est-ce que vraiment tu l'aimes Parce que pour l'aimer, il faut le connaître. Amen. Parce que frère et sœur, j'ai dit, j'ai toujours dit, j'ai toujours répété, parce qu'il faut la bagarre, si vous l'aimez, on ne pourra jamais vous supplier de faire quelque chose pour Dieu. Vous serez le premier ou la première. C'est impossible, frère, que vous l'aimez, que vous soyez comme ça. Non, ici, ici, vous vous joignez simplement à une église, vous venez simplement par, par complaisance parce que bon, nous sommes, enfin, une église, par complaisance parce que nous, nous sommes pour, par conscience de, de, de, de l'intérieur. Non, vous ne venez pas enflammé. C'est vrai. C'est que vous êtes joint à quelque chose, bon, parce qu'on se connaît avec tel, puis on est dans, parce qu'on a été, blablabla. non, mais vous ne vous, vous, vous sentez pas vraiment concerné. Parce que si vous vous sentiez concerné, vous n'aurez pas d'explication. Ah, parce que ceci, parce qu'il m'a fait, parce que c'est ça, parce que celui-ci. Et comme ça, s'est passé comme ça, donc je ne sens pas la force de pouvoir faire. Et puis je ne veux pas venir chez vous parce que ceci, c'est là. Non J'aime Jésus et je voudrais le chanter. Je vais trouver un endroit où son nom, s'il m'a placé quelque part comme un endroit comme celui-ci, ça m'importe peu ce que le voisin ou la voisine peut faire, ou ce que moi, mon problème, c'est que j'arrive à... Que la réunion commence, que je chante, que je puisse faire ce que je dois faire pour l'œuvre de Dieu. Oui, c'est ça. On n'a pas de effectivement. Regardez-vous. Toujours à cause de ceci. Frère, qui n'a pas eu d'enfant Je vais dire, mon pas les jeunes. Qui n'a pas eu d'enfant ici Chacun de nous ici, nous avons eu des enfants. Mais si vraiment nous voulons vraiment maintenir bien dans la maison de Dieu, avec les enfants, on y arrivera. Amen. Non, c'est, frère, arrêtez de justifier de donner des justificatifs parce que vous ça. Vous allez... Non, c'est possible, parce que nous sommes passés par là. Frère, nous aimons Dieu et puis on... on, on je ne sais pas comment expliquer un frère ça. C'est ça il y a toujours expliqué, Mais regardez les autres, effectivement. Ils ont même des enfants, beaucoup d'enfants. Mais ils sont là. Avec les enfants là. On les maintient là. Oh Dieu d'Ibrahim. C'est triste, frère. Non, c'est n'est pas possible. Hein. Il faut que nous prenions conscience quand même. C'est votre salut à vous. Il faut qu'on vous pouponne, qu'on vous mette du chocolat dans la bouche, qu'on vous fasse ici, même la viande un peu là-bas pour un peu et puis la Non on va là avec. Mais c'est pas possible ça. Regardez, regardez dans les scènes d'écriture, effectivement, c'était des gens qui avaient l'empressement de le faire. Les enfants, c'est une bénédiction pour nous. Ce n'est pas un fardeau. Ce ça ne être même pas un fardeau. On t'en donne 10 et 12. Gloire à Dieu. Seigneur, tu me l'as donné, mais tu dois en prendre soin. Et en plus, même, même les gouvernements vous donnent même des allocations. Ouais oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mais oui. Pour manger dans location, c'est bon. Et pour pouvoir le tenir, c'est un fardeau. C'est ça le problème. Non, mais c'est vrai, frères et sœurs. Voyons les choses de la bonne manière pour voir si vraiment nous aimons le Seigneur. Si nous l'aimons, qu'est-ce qui m'empêcherait de pouvoir nous frère, même si je suis seul comme à la chorale par exemple, s'ils sont là en train de pouvoir de ne pas vouloir faire de chanter, il n'y a pas de problème. J'arrive, moi je, suis, je donne un exemple, hein. je suis choriste. C'est vrai. Je, je, je me mets avec le, notre frère. Ouais. Je, suis, je, suis, je suis seul. En avant, en avant. Mais c'est vrai, frère. Amen. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, une seule personne comme ça, d'autres vont être attirés. Mais si on doit vous boubonner, on peut pas se dire, oh, seul vient, tantôt, ah, je sens pas bien, je sens pas parce qu'il ne m'aime pas, moi, je ne veux pas à la chorale. Ça sert à rien, il mieux retourner dans les bancs. Je dois stimuler les autres. Je dois être, je dois être un stimulant. Je dois pas être un, un décourageant, dire, on n'a pas fait bon, je, je, je reste aussi. Non, on, on me repousse dehors, moi je viens. Oh, tu ne chantes pas bien. Dis dit, gloire à Dieu, je vais apprendre. Oui, Tu vas voir que la oh oui, oui, je ne chante pas bien, mais je vais apprendre. Je suis là pour apprendre. Et qu'est-ce qu'il va en compter Il dit, gloire à Dieu, j'ai continue. Eh oui, monsieur. C'est une façon, mais c'est la vérité. Nous, nous, nous, nous disons que nous l'aimons. Nous continuons, regardez bien. Puis je vais... On peut terminer peut-être un peu là dire, que la grâce, il dit, que la grâce et la paix et la paix vous soit données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je rends grâce, je rends mon Dieu, des continuelles actions de grâce à votre sujet. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Il dit, c'est à votre sujet que je rends vraiment des actions de grâce à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Maintenant, oui, maintenant, c'est que quand il parle comme ça, il faut que nous attendions à quelque chose. mais Alors, pourquoi il nous fait savoir qu'il rend grâce à Dieu pour la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ C'est que s'il est dit ce que, il faut que nous puissions donc apprécier la valeur de la grâce divine de Dieu l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans, dans les scènes d'écriture 1 um, Corinthien au chapitre 15 nous pouvons aller là-bas un peu plus rapidement Un Corinthien au chapitre 15 alors il, il nous dit verset 1 je vous rappelle donc frère L'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu, dans lequel vous avez donc persévéré. Vous voyez déjà l'expression, les termes. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que nous persévérons dans ce que le Seigneur nous a donné en fait. Dans la parole de Dieu, effectivement, et nous ne, nous ne marchons pas. Et surtout, et nous ne pouvons pas ignorer et dire que le Seigneur n'a rien fait. Non, le Seigneur nous a visités dans ces temps, nous sommes. Et nous marchons avec cette lumière que Dieu nous a accordé la grâce. De pouvoir. Quel bonheur, quel bonheur. C'est un bonheur, un privilège que Dieu nous a donc accordé. Alors ici, il nous dit, vous avez persévéré et par lesquels vous êtes aussi sauvés. Pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Parce que le diable viendra. Quand la parole sort, déjà là, il est en train de pouvoir vous mettre dans la tête ceci, et c'est peut-être à toi. Que... Non, non, non, non, non, non. Il est en train de voir vous distraire. Focalisez vous, focalisez-vous sur la parole de Dieu. Parce que Dieu a toujours raison. Moi j'ai toujours tort. Les démons ont toujours tort. Les diables ont toujours tort. Les seul qui est vrai. Il, il nous a dit lui-même, c'est pour ça qu'il dit, mais la vérité sort. C'est cela. Donc je ne peux pas faire confiance à moi. Maudit soit l'homme se confie dans la chair. Donc je fais confiance à lui, parce que lui sait bien ce qu'il dit. Alors, il bien. Alors, il dit, mais écoutez, il dit, mais pour lesquels je autrement vous aurez cru en vain. Il dit, mais je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés. Vous entendez cela Est mort pour nos péchés selon les Écritures. Toujours les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon. Voilà. Parce bah, que si vous n'avez pas appelé autre chose. Et puis, il continue en disant. Et qu'il est apparu aussi à ses faces, puis aux douze. Et ensuite, il est apparu à plus de cinq frères à la fois, dont la plupart, effectivement, sont, sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu donc à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Vous voyez, et comment il a d'abord présenté la chose pour qu'il nous montre d'abord comment Dieu agit. Parce que tu ne peux pas avoir une, un appel de Dieu comme ça sans connaître celui qui t'appelle. Oui, ça ce, c'est ce, sûr en fait. Parce que se mettre debout et commencer à pouvoir. Prêcher la parole, aller dans différents endroits et faire cela effectivement aussi. C'est une grande responsabilité que vous vous attribuez sans en être appelé dessus. Alors vous savez ce qui va se passer Vous allez tuer beaucoup plus et faire plus de mal que de bien. Et vous pensez que vous servez Dieu. Non, par contre, vous servez l'adversaire. Si Dieu ne vous a pas appelé, il ne s'occupera pas de vous. J bien. Et vous savez pourquoi Parce que regardez ce qu'il a dit. Je pense à Jérémie. Je pense quelque part dans. dans je pense à Jérémie aux Zacharie. Il dit mais je mets donc mes paroles dans ta bouche. Donc effectivement que si Dieu envoie il met sa parole, alors il est sûr et certain que toi, que ce que Dieu a mis, la parole, il doit veiller. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Amen, amen. Mais s'il n'a jamais donné sa parole, toi tu vas copier la parole qu'elle a été donnée à quelqu'un d'autre, c'est une manière ou d'une autre. Alors tu es la proie à tous les démons. Alors ils vont. C'est comme ça que l'orgueil commence. Oui, parce que quand Dieu te prend, te choisit, il te fait de toi son instrument, toutes ces choses-là, il a travaillé dessus. Bien sûr, c'est 100% vrai. Parce que l'orgueil, il y a travaillé. Mais vous, vous vous envoyez vous-même. Vous allez voir comment la personne, lui, un public, il s'apprécie, et puis bon, c'est tout aussi, bon, il ne faut pas rentrer en détail, et mais c'est cela, effectivement. Alors, la destruction vient aussi. Nous devons être conscients de la grâce que Dieu nous accorde, en fait. C'est ce que l'apôtre Paul il fallait dire tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail. En commun. Il dit ici, il, il, il, il, il, il, il, il, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Le ministère apostolique, j'insiste encore parce que je viens de vous voir, il insiste, pointer dit Le ministère apostolique est d'une importance capitale dans le corps de Christ. Pourquoi cela parce que c'est un ministère que Dieu donne, en fait, la tâche que Dieu donne de mettre toujours de l'ordre dans les choses de Dieu. Bien sûr que oui. Dans les choses de Dieu, ça rectifie, ça ramène, ça place les choses à leur juste place. Effectivement, c'est en fait un ministère, donc sur lequel Dieu veille. Parce que mettre de l'ordre c'est pas l'homme, mais l'esprit, l'esprit qui est dans la personne que Dieu choisit. Effectivement, comme il en a fait avec l'apôtre Paul, vous voyez comment l'apôtre Paul y était en rapport avec effectivement les églises, ceci, cela, ceci, cela. C'était pas l'apôtre, mais c'était le ministère qui est attaché à lui à l'intérieur, donc c'est celui qui prêche là, parce que l'homme parle, mais c'est pas l'homme effectivement, mais c'est lui qui est dans l'homme, eh, qui est attaché à cela effectivement, eh, qui donne effectivement aussi donc euh, la, la donne effectivement alors je, je, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu, vous entendez cela là où vous voulez, je voulais que vous arriviez C'est verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Vous voyez Donc, il, il reconnaît qu'il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pas parce que j'ai fait quelque chose ou parce que je voulais ceci et cela. Non, il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il reconnaît même ses faiblesses. Il ne se barde pas la poitrine. Donc c'est pour ça que en parlant ici, effectivement, il savait ce qu'il dit quand nous disait, effectivement, il dit, mais, euh, il dit, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc lui, il a saisi cette grâce, effectivement, comme étant la grâce. Et il a vu qu'effectivement, que par la grâce de Dieu, il a eu à pouvoir accomplir des choses conformément aux saintes écritures. C'était pas lui, mais par la grâce. Alors c'est pour ça, nous, nous, nous continuons Non, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 5 il dit, Car en lui, dont la grâce vous êtes contre Jésus-Christ, donc car en lui, en lui, vous avez été comblés Alléluia. de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que nous devons être reconnaissants à Dieu, parce que ce que Dieu fait, ou il a fait pour nous, il n'a pas fait dans les dénominations. Non, non, non. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir, effectivement, pour maintenant nous mettre à côté, effectivement, pour nous instruire. Et nous pouvons jubiler, nous réjouir effectivement de la profondeur, de la sagesse de Dieu que les Seigneur nous manifestent, effectivement, pour que nous puissions réaliser effectivement que nous sommes à lui parce qu'il nous parle aussi profondément et pénétrant aussi dans, dans notre intérieur. Effectivement, nous réalisons que notre fort intérieur est vraiment secoué. Et ça, c'est la grâce divine de Dieu. Et quand même, nous marchons un peu en tutubant. Alors là, il vient aussi avec un fouet. Je reprends et je châtie. Tout ce que je reconnais pour mes enfants. Donc nous nous réalisons qu'effectivement que nous avons un privilège. Nous sommes pas. Il nous a taillé seulement qu'on peut puisse murmurer. Parce qu'il nous parle même. Ne murmurez point, c'est important. Amen. Alors nous continuons vite rapidement parce que bon, il, dit, alors il dit, il dit toutes les choses de la parole. Il dit, et, et puis il dit le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ah oui, nous avons un privilège extraordinaire Amen. Nous savons qu'effectivement Que Dieu nous a accordé la grâce De pouvoir voir d'une manière aussi claire Que chaque église, chaque tendement de l'église Effectivement, ils ont leur propre Jésus Amen. Oui, monsieur Oui, madame Et que si vous recevez les Jésus des baptistes Alors vous avez donc Vous êtes donc devenu un baptiste Amen. Oui, c'est sûr, certain. C'est pour ça, on le voit attaché à leur doctrine. Et si vous recevez les Jésus, parce que voyez-vous, parce que les gens, effectivement, vous présentent effectivement l'évangile avec, en fait, leur doctrine quelque part. Oui. Quelque chose qui a été aussi sémé et qui vient seulement d'eux, mais qui n'est pas pleinement la parole de Dieu. Et quand vous recevez les Jésus de ce côté-là, vous avez aussi cette tendance D'être effectivement dans cette tendance dans laquelle ils sont. Mais lorsque vous recevez donc le Jésus, l'absolu de la Bible, alors vous devenez effectivement un chrétien, une chrétienne, une fille de Dieu, mais qui est toujours basée sur qu'est-ce que le Seigneur a dit. Donc ce qui t'importera effectivement dans sa voix, mais qu'est-ce que le Seigneur a dit. Autrement dit, que disent donc les Saintes Écritures donc les Saintes Écritures, ben, c'est le Seigneur lui-même. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chère. Vous me suivez Je ne vais pas vous retenir longtemps. je vais m'arrêter dans quelques minutes. Patientez. Je ne vais pas vous retenir ce matin. Mais je veux que vous compreniez une chose. C'est absolument nécessaire. Il faut que nous puissions vraiment réaliser quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu cherche absolument à obtenir de moi. Il ne faut pas vous mettre dans la pensée, toujours générale, l'épouse, l'épouse, l'épouse. Non. Toi-même. Amen, amen. Toi-même. Parce que quand tu te jettes dans l'épouse, tu te vois déjà arriver. <rire> C'est ce que vous comprenez. Donc, maintenant, pose-toi la question d'abord, moi ici. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Et puis, moi ici, qu'est-ce que je vais faire dans un lieu où on prêche la parole, où on parle de Dieu? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je cherche? Ça, c'est la que question. La troisième question, c'est que moi ici, pourquoi j'ai choisi cet endroit? C'est important que vous posiez cette question, vous tous. Parce que des endroits où on prêche, à Bruxelles, il y en a beaucoup. Parce que c'est important, frères et sœurs, ici, dans cet endroit, je n'ai jamais obligé quelqu'un d'y rester. J'ai toujours dit, vous êtes libre, sœurs. Vous êtes libre, frère. Si vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez rester ici, Comprenez bien, très bien, pourquoi vous voulez rester dans cet endroit. Parce que jusqu'aujourd'hui, le Seigneur vous a donné le libre arbitre. Parce que si vous voulez rester ici, vous devez connaître les raisons. Alors si, c'est l'endroit que Dieu vous a donné. Parce que c'est absolument important que chacun de vous ne se sente pas obligé de pouvoir rester. Non, que chacun sente le besoin. Il dit, en tout cas, là, parce que, je vous rappelle encore, si vous tapez les églises de ceci et cela, vous allez trouver beaucoup dans Bruxelles. Et puis, personne ne vous a mis la corde pour ici. Vous êtes vraiment libre d'aller où vous vous sentez. Et d'ailleurs, je serais très heureux, parce que les gens vont trouver ça un peu bizarre, je serais très heureux si vous partez, même si vous rentrez à l'église catholique. parce que Non, je vais vous expliquer pour quelle raison. Parce que ce serait malheureux pour moi. Que vous soyez là, que vous attendrez toujours que je vous donne l'hostie. Donc chaque fois à la réunion, mais pourquoi ils ne donne pas l'hostie Pourquoi ils ne pas l'hostie Mais c'est plus facile que tu retournes quand tu vas t'asseoir et que tu manges l'hostie. De... Ah, c'est bien ça. Alors si vous êtes bien, moi je suis bien. Ah oui Si vous sentez vraiment bien, qu'allez manger l'hostie, tout ça, moi j ai, j ai, j ai, je ne vous forcerai jamais rien. Je vous laisserai parce que vous faites votre choix. Parce que vous forcez à pouvoir. C'est important que vous compreniez cela, frère. Vous forcez à rester ici, ça c'est mauvais. Ça ne vous apportera rien de bon. Donc il faut que vous puissiez vous poser la question pourquoi je suis ici et qui m'a envoyé ici Même si quelqu'un t'a invité, que tu es venu, tu as écouté, alors tu fais ton choix. Tu fais vraiment ton choix, à toi, dis-moi. En tout cas, j'ai fait mon choix. Et vous savez, pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi Parce que dans les saintes écritures, la parole était prêchée, mais la Bible dit, le Seigneur ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient donc... Parce que vous savez, frères et sœurs, nous sommes aussi des humains ici. Vous rencontrerez des gens avec des défauts. Ah oui Mais dire pas, ah, cette église-là, ah, ils sont comme ça. Non, non, non, non, non, Tu dois savoir pourquoi tu viens. Parce qu'ici, ce sont des humains aussi. Les défauts, si tu veux les voir, il y en a beaucoup. Mais si tu sais pourquoi tu es ici, ces défauts-là, tu ne le les regarderas même pas. Vous vous souvenez, vous vous souvenez des témoignages que je vous ai rendu ici. Il y a une sœur qui était allée donc, je sais pas ici, hein, dans l'église, donc où elle était donc pour se plaindre auprès du pasteur. Voilà, euh, les frères, et sœurs, ils sont mauvais, ils sont ceci, pendant ils sont dans la merde. Beaucoup de quand même on est dans l'église, on voit qu'ils font ça, ils font ceci, cela, c'est pas possible comme ça, comme ça, c'est pas normal dans une église. Bon. Alors le pasteur lui a fait une bonne chose. Il lui a dit, sœur, viens. La sœur, elle vient. Elle prend un verre. Elle le remplit de l'eau. Oui, je crois à bord. Il dit, tu vois là, au mur là-bas. Mm -hmm, va avec le verre jusque-là-bas. Ne verse même pas une goutte. Et puis reviens ici avec le verre et je te répondrai à ta question. Il dit, rien que ça, ça, ça, ça. Il mais c'est vrai que ça. Là-bas, puis tu reviens. À bord, hein. et la sœur a pris le verre. Et comme elle était intelligente, <rire> elle dit bon, si je marche vite ou je tourne, dans... elle dit, elle, dit, elle comme ça. Elle va, elle marche doucement, doucement. Elle les yeux braqués sur le verre. Hein. Et alors, il va jusqu'au bout, et puis il revient, revient, vient. il dit toujours sur le verre. Il hein. donne, pasteur. Il dit c'est fini. Il dit, il dit, il dit, il dit, euh, pourquoi tu n'as pas versé l'eau Donc c'est élevé quand même, c'est même pas de gouttes. Il dit, non, pendant que je partais là, j'avais mes yeux fixés sur le verre, dont tu m'as demandé à pouvoir aller avec et avec de l'eau revenir. Elle lui dit, mais tu n'as pas vu quelqu'un qui a téléphoné le GSM là. Non, tu n'as pas vu que tu m'as Non, tu n'as pas vu que. Non, non. Elle dit, oh, fais de même. Si tu viens pour Christ Tu n'as que les yeux fixés sur Christ Alléluia. Alléluia. Tu ne verras pas les défauts de tel Les défauts de celle-là Les défauts de celui-ci défauts... ah, ah, ah, ah, ah, Moi je suis là Alléluia. Je continue mon chemin Le Seigneur te gardera Que le Seigneur vous bénisse lève nous Un beau matin, Quand tout sera fini je m'envolerai à la maison où la vie pour Jésus. Je à oh, la Tout à l'heure, je m'en oh, veux, Oh, alléluia, je.